Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui me suivez sur lesavertis.net, merci de votre fidélité surtout de nous avoir, de nous avoir réellement reçus dans vos maisons ou partout où vous serez, même sur vos téléphones portables. Vous savez, la technologie fait en sorte que le message que le Seigneur nous donne chaque fois, que nous puissions à chaque moment donc, le partager avec vous et nous vous demanderons aussi à votre tour de partager la, la pensée ou la vidéo ou ces images que nous vous proposons. C'est pour aussi, euh, euh, comment dire ajouter en plus par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme le Christ Yeshua a dit le, donc la moisson est si grande mais il y a peu d'ouvriers, c'est pourquoi en faisant ces, donc ces gestes c'est à dire de partager la vidéo tu es en train aussi de donc, de, donc, de, de, de participer n'est-ce pas, à cette moisson qui est très, donc aussi grande je viens aujourd'hui avec un message euh, que je vais vous donner, que je vais vous partager, le, un message que le Seigneur m'a réellement donné ce matin, et je viens euh, vous parler du combat. Mais hein, le combat que je veux parler avec vous, c'était pas, c'est pas un combat euh, de la rue, mais c'est un combat royal. Pourquoi je Dieu intitulé cette vidéo ou bien cette exhortation, exhortation, combat royal, vous en saurez dans cette émission ou dans cette vidéo. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui est avec moi en ce moment, celui ou celle qui va suivre cette vidéo, que tu sois réellement béni au nom de Yeshua, à lui seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, je vais lire à partir du verset 24, la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez des manières à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Euh, moi donc, je cours, non pas comme euh, à l'aventure, je frappe, non pas euh, comme euh, battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est l'un de grands apôtres que euh, notre histoire, que l'histoire n'ait jamais connue. C'est-à-dire, c'est l'un de... Euh, révolutionnaire de ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme et comme vous savez même le terme christianisme est sorti à partir de ce que eux faisaient et de faisaient je veux dire entre autres lui-même l'apôtre Paul c'est-à-dire le Christ Yeshua a doté beaucoup de choses à des différentes personnes et chaque personne reçoit normalement selon aussi la la relation qu'il entretient avec le Seigneur. Mais dans ces cas, nous voulons parler euh, de, de donc du combat royal en s'appuyant sur ces euh, passages du 1 Corinthiens chapitre 9. Pourquoi je veux parler du combat royal Vous savez, dans le monde, nous voyons des athlètes qui... Euh, euh, qui sont professionnels, je veux dire, euh, que ce soit footballeur, que ce soit, c'est pas boxeur, que ce soit, c'est pas karatéka, que ça ce soit, c'est pas... Euh, chaque discipline, les athlètes ou bien euh, des, ces sportifs, ils ont... Euh, euh, euh, ils ont des principes de vie, ils ont des disciplines qui se donnent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il appelle ça ici dans le verset 25 du chapitre 9, 1 Corinthiens. il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, c'est-à-dire ils s'abstiennent à des choses. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sportif, il peut manger tout ce qu'il veut quelqu'un qui n'est pas, pas je veux dire qui ne fait pas une, une discipline telle qu'un sport pour remporter des prix il dort quand tu le veux quand tu le veux quelqu'un qui aussi euh, n'est pas sportif il se donne de luxe il boit il fait des choses euh, sans pour autant tenir compte de son poids tenir compte de ses muscles tenir compte de la discipline il ne peut il, il ne va il ne va pas s'abstenir comme celui ou celle qui, n'est-ce pas, pratique un sport ou bien une discipline quelconque pour remporter des prix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que ces gens les font chaque jour. Et d'autres se réveillent le matin lorsque toi tu dors, lui se réveille à 5 heures du matin pour courir, pour faire, c'est pas, le jogging afin de rester en forme. Mais même lorsqu'il n'est pas, qu'il n'a pas le combat, lorsqu'il n'a pas des compétitions, il fait ça pour ne pas, pour, pour, pour être, n'est-ce pas, en forme. Mais l'apôtre Paul dit, ces gens font des choses, toutes ces choses là, pour obtenir de couronnes ou bien une couronne corruptible, c'est-à-dire une couronne. Qui va périr Une couronne qui ne sera pas une couronne qui va donner la vie éternelle, mais c'est une couronne qui reste sur la terre, une couronne, une couronne comment dire de, de, de ce monde. C'est-à-dire cette couronne n'a pas de valeur aux yeux des dieux, malgré ta discipline ta discipline, malgré ton endurance, malgré que tu t'es donc, tu que tu donc, t'abstiens de faire telle ou, ou telle chose. C'est pourquoi même ceux là qui prient, qui disent que je veux m'abstenir pour ne pas manger tout cela, mais c'est pas ça qui fait de toi un fils de Dieu ou un enfant de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, même l'abstinence, il faut que ça cadre avec la volonté de Dieu, il faut que ça cadre avec, euh, avec euh, l'amour de Dieu, il faut que ça cadre avec, euh, n'est-ce pas, la discipline de Dieu. Si tu fais quelque chose pour euh, ta santé, si tu fais quelque chose pour euh, ton bien, euh, ne pense pas que le Seigneur est avec toi dans ce que tu fais. C'est ainsi que L'apôtre Paul dira ici que, mais lui, donc moi je cours non pas à l'aventure, je cours pas pour blaguer, ou je frappe pas comme en battant à l'air, mais je cours, pourquoi je, donc, il, il, il dit plutôt, mais je traite durement mon corps. Pourquoi est-ce que je parle, je parle ici du combat royal Toutes les compétitions du monde, toutes les compétitions du monde, peut être difficile ou facile mais ils sont possibles à le gagner ou à le perdre bien sûr même si tu perds une compétition lorsque tu tu, tu, tu, tu, tu te trouves déjà dans le dans le ring ou dans le terrain ou sur le terrain même si tu perds tu seras n'est ce pas euh, euh, comment dirais je classé parmi ceux là qui ont compétit ceux-là qui ont passé la compétition. Même l'histoire parlera de toi, même si tu as perdu. Euh, euh, dit donc, euh, je veux dire un exemple de foot, tu perds 3 à 0, 5 à 0, 10 à 0, 1000 à 0. Le nom ou le record sera euh, comment dirais-je aussi euh, euh, comment dire, documenté dans dans les haleines de l'histoire de donc du sport. Pourquoi ils parleront de ça malgré ton échec Mais il y a il y a, il y a, le combat royal que je vais parler, c'est un combat que tu combats contre ton propre corps. Lorsque tu es, tu échoues ces combats, tu vas échouer ta vie éternelle. Lorsque tu échoues ces combats, tu vas même échouer la, ta, ta personnalité sur cette, dans ce monde. Lorsque tu vas échouer ces combats, tu vois, donc, tu, tu, si, donc si tu perds, je vais dire ces combats, c'est comme si tu as tout perdu. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, peu importe comment tu t'habilles, tu peu importe combien tu, donc, tu pèses, peu importe ce que, ce que tu es ou ce que tu as, si tu perds le combat avec ton propre corps, avec ta propre chair, tu as tout perdu. Pourquoi Puisque le corps que tu as, c'est le corps qui vit sur la terre, mais c'est le même corps que Dieu a besoin de travailler avec pour, n'est-ce pas, atteindre plusieurs des gens. Par exemple, donc plusieurs. Par exemple, lorsque je suis en train de parler avec vous maintenant. Je parle avec vous par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous. Le Seigneur ne peut pas venir devant vous pour vous parler, mais moi je parle euh, euh, donc, à donc à travers moi je vais dire le Seigneur parle à moi pour vous donner des choses qui vous manquent. Le, le Seigneur parle en moi pour vous édifier. Le Seigneur, le Seigneur parle en moi pour vous aider à vous discipliner. Le Seigneur parle en moi pour vous aider à ranger avec lui afin que votre relation soit réellement étroite et en bon terme afin d'hériter le l'homme de cieux. C'est ainsi que le Seigneur marche ou parle ou aide des hommes en... Passant par d'autres humains. Regardez lui-même le Seigneur avant de sauver le monde. Il a fallu qu'il qu devienne cher, qu'il rentre dans le corps humain pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité. C'est ainsi qu'il travaille. Même lorsque, avant de sauver les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec Moïse pour le sauver, n'est-ce pas? Donc, euh, le faire sortir, n'est-ce pas? Donc, euh, de cet esclavagisme en Égypte. Donc, en donc, bref. Pour que le Seigneur puisse agir, il passe par l'homme. Le corps que tu as, tu as, c'est ça, c'est c'est c'est ce corps-là que le Seigneur a besoin. C'est pas le corps. Tu, tu n'as pas eu ce corps pour. Pour, pour, donc pour faire de fornication. Tu n'as pas eu ce corps pour mentir. Tu n'as pas eu, Donc ta bouche là que tu as, ce n'est pas, pas pour injurier. Le cœur que tu as, ce n'est pas pour, pour haïr. Le main que tu as, ce n'est pas pour toucher, ce n'est pas au fétiche. Le pied que tu as, ce n'est pas pour rentrer dans, dans des bars ou dans des boîtes de nuit. Mais tout ce que tu as, c'est pour, n'est-ce pas, être un instrument, une bénédiction, une bénédiction, une source de bénédiction pour plus qui vont réellement euh, être tout autour de toi, ou qui vont suivre, ou bien qui vont vivre avec toi. Le Seigneur aime ceux-là qui comprennent que leur corps, c'est réellement le temple du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « il traite durement son corps ». Je te demanderai aujourd'hui de comprendre que pour gagner ce combat royal, tu dois traiter durement ton corps, faire la volonté de l'Esprit, Faire en sorte que ton corps puisse être assujetti par ton esprit. Faire en sorte que ton corps puisse perdre, n'est-ce pas, sa, sa force et que toi... Qui est l'esprit Puisque dans le dans livre de Job, nous dit qu'en en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire lorsque ton esprit qui est en toi sera plus fort que ta chair qui porte cet esprit, tu vas assujettir sur, son, sur ton corps et tu marcheras selon la volonté de Dieu et tu ne feras plus euh, des choses que... Ton corps te demandera, mais tu vas faire en sorte que ton corps puisse suivre la volonté de Dieu ou la volonté de ton esprit. Pourquoi La finalité de ces choses ici, c'est pour que tu puisses réellement recevoir une couronne incorruptible, pour, tu puisses, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Tu dois savoir quelque chose. Il y a des choses que lorsque tu, tu importunes, lorsque tu forces, lorsque tu t'engages, tu le corps finira par céder. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 18 ici. Je vais essayer de voir. Euh, C'est une parabole que le Seigneur a dit, a dit, ou bien a, euh, a dit, je vais dire, mais je vais prendre quelques, quelques euh, donc, versets. Nous sommes dans Luc chapitre, au chapitre 18. Je prends le verset euh, euh, euh, 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice euh, de, euh, de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Là, on parle de, la, donc de, de cette parabole, parle d'un euh, qu juge qui ne craignait pas Dieu. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai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 donc euh, la tête ça c'est un exemple pour vous dire que à force d'importuner ton corps à force de, de traiter durement ton corps ton corps va s'habituer et il va céder ton corps va s'habituer et il va dire oui prends tout ton corps va s'habituer et il va accepter de, donc, euh, de, te, de se soumettre à ton esprit c'est ainsi qu'il faut comprendre ce que le seigneur veut nous dire ici c'est une parabole que le seigneur a donné pour, pour nous faire avoir, qu'à force de chercher quelque chose, à force d'importuner quelqu'un, à force donc de rester, comment dirais-je toujours, euh, euh, euh, euh, comment dirais-je derrière la balle pour pour pour n'est-ce pas atteindre un objectif, atteindre un but, le la chose finira par s'accomplir. Ou le corps, dans ce cas, finira par céder et dire, « Oui, j'accepte de suivre la volonté de celui qui est en moi », c'est-à-dire l'esprit, celui qui conduit, donc, le corps. Dans Luc, encore, toujours dans Luc, chapitre 5, euh, dans chapitre 11, verset 5, la Bible, la, Bible, la Bible nous dit ici, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver, » Au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains car euh, un de mes enfants, de, euh, car euh, euh, un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si à l'intérieur, à, à, à, à, à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, lui, lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis. « Je ne puis me lever pour te donner le pain. » Je vous l'ai dit, même s'il si ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est parce que, parce que son ami, il se leverait à cause de son, de son opportunité et il lui donnerait tous ses dons il a besoin. Lorsque tu déranges une personne... Euh, il va pas faire la chose puisque tu es son ami ou son enfant ou c'est pas sa sœur ou son frère. Il fera d'autres choses puisque tu l'importunes. C'est ainsi que le Seigneur dit ici que moi. Le, au verset 9, donc, du chapitre 11, Luc, au verset 9, le Seigneur, le Seigneur Yeshua dit, Et moi, je vous dis, demandez et, vous don, et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Lui, maintenant, il t'a dit ici aujourd'hui, mon frère, ma sœur, lorsque tu veux que ton corps puisse, lorsque tu veux, tu veux vaincre le combat royal avec ton corps, tu demanderas au Seigneur la force. Tu demanderas au Seigneur l'abstinence. Tu demanderas au Seigneur la grâce de donc d'être de, donc, toujours au, au dessus de ton corps. Tu demanderas au Seigneur la force de, donc, de vaincre le péché. Tu demanderas à ton, donc, au Seigneur la force d'assujettir ton corps afin que ton corps puisse réellement rester pur et puisse réellement rester, rester le temple digne, temple du Seigneur. Je pense que vous, vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Avez-vous des questions par rapport à ce sujet N'hésitez pas à nous écrire au, au, par rapport à ce sujet ou d'autres questions que vous avez. Écrivez-nous et n'hésitez pas aussi à nous contacter s'il y a d'autres choses que nous n'avons pas dites par rapport à ces termes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.